Bonjour, voilà, c'est les derniers jours de cette campagne de financement participatif sur Kiss, Kiss Bank Bank pour euh, financer une série documentaire sur les utopies. Et on voulait répondre euh, à deux questions qui nous semblent essentielles. La première, qui est de savoir euh, pourquoi avoir envie de parler des utopies aujourd'hui. Il me semble que les utopies, c'est une manière d'éviter deux pièges majeurs. Le piège du conformisme, le piège de l'idée selon laquelle rien n'est possible, que le monde tel qu'il est aujourd'hui est le fruit naturel et inévitable de l'espèce humaine. Et l'autre piège, c'est le piège de la réponse toute faite, de l'idéologie clé en main, du prêt-à-penser, ou de l'homme, ou la femme, mais c'est plus rare, providentiel. Et puis, bah, historiquement, les utopies, c'est aussi ce qui a construit notre monde, qui a fait le progrès social. Le droit de vote des femmes, l'éducation gratuite, même la sécurité sociale, ce sont des choses qui ont d'abord été expérimentées à petite échelle par des personnes convaincues par ces idéaux. Et la deuxième question, tout aussi simple, c'est de savoir pourquoi une campagne de financement participatif sur ce projet autour des utopies bah, Tout simplement parce que sans ce financement participatif, on ne pourrait pas faire cette série documentaire. Ça coûte cher euh, de, de tourner trois, quatre heures de programme aux quatre coins du monde, de la Syrie aux États-Unis, de l'Amazonie à l'Afrique. Ça coûte cher surtout quand ça engage une quinzaine de personnes sur euh, probablement un peu plus d'un an et puis euh, le financement participatif il nous permet aussi de discuter avec vous, de partager avec vous nos recherches, notre enquête, d'écouter vos retours, d'écouter vos idées vos propositions et donc d'enrichir tout autant notre réflexion pour construire cette série documentaire. Dernier avantage du crowdfunding, grâce à ça on va pouvoir mettre toute la série documentaire en Creative Commons, c'est-à-dire une licence qui va vous permettre à chacun et chacune de diffuser gratuitement le documentaire, que ce soit à l'occasion de conférences, de débats pour que ces idées, pour que nos découvertes et cette exploration soient disponible pour tous et toutes et semble le plus largement possible. Voilà, il ne reste plus que quelques jours. Rejoignez-nous dans ce voyage vers les utopies, rejoignez-nous dans cette campagne de financement participatif sur KissKissBankBank Bank. et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt.